Une mise dans des maisons sans doute lucratif. Nous en sommes à la déclaration des députés. Je donne la, pelle, je donne la parole à la députée de Kitchener South-Heskler. Je prends la parole pour vous parler d'une remarquable organisation dans ma circonscription, le Centre de crise des femmes, dont le mandat est de soutenir les femmes et les enfants à aller au-delà. Des mauvais traitements et trouver refuge. Le vendredi dernier, j'ai assisté, assisté à leur nouveau progrès Aspen Place, un immeuble que l'organisation peut construire au mois de mai, avec du logement de transition pour jusqu'une année pour les femmes et les enfants qui fuient des situations de mauvais traitements. Le Home Hardware et Activa Homes ont contribué à Aspen Place est censé être comme un foyer et non pas euh, comme un, un, un refuge. J'ai rencontré les organisateurs qui euh, travaillaient pour construire un, un placard pour jouer. Et ils m'ont parlé de la manière dont la dépendance fi financière lie les conjointes à leurs conjoints. Le ministre McNaughton nous a rencontrés pour parler de l'autonomisation des femmes. En donnant plus d'emplois de, aux femmes. Aujourd'hui est le jour de inaug, d'inauguration de Aspen Place. Je ne peux pas être sur place mais sachez que je vous soutiens pleinement et je suis très fier de votre travail. Député de sainte catherine de, je suis ravi de vous parler des Jeux d'été de Niagara qui viennent de se terminer. J'ai rencontré de nombreux visiteurs et j'ai euh, témoigné de victoires d'athlètes, un vrai dévouement au sport de voir un volleyball sur plage, le salon. Toutes mes félicitations aux 509 athlètes euh, de l'équipe ontarienne qui ramassaient 198 euh, médailles, or, argent. Bronze. Nous sommes très fiers de vous et vous devriez être fiers de vos réalisations personnelles alors que vous rentrez chez lui en sachant que vous avez servi votre province et vous avez fait de votre mieux. Ces victoires n'auraient pas été possibles sans l'entraînement d'entraîneurs, l'aide de parents, amis. Merci de votre dévouement vis-à-vis -vis de ces jeunes athlètes. Douze provinces et territoires ont également participé aux Jeux d'été. Et merci aux 3 000 bénévoles qui ont tous, qui méritent tous la médaille d'or. Les Jeux de 2022 sont à jamais un souvenir spécial pour les gens de la région. Nous avons hâte de suivre les Jeux de 2023 à l'île du Prince-Édouard, avec toutes les victoires de l'équipe ontarienne en 2023 aussi. Député de windsor il y a une semaine, j'ai eu le privilège de représenter notre gouvernement lors de la cérémonie nationale pour le quatrième anniversaire de Dieppe organisé à Windsor par Affaires des anciens combattants. J'ai eu le plaisir de rencontrer trois anciens combattants lors de la cérémonie qui ont tous fait preuve de courage sous le feu de l'ennemi. Bruno, Bruno, euh, Colin Bruno est loin du gouvernement de France, a décerné la Légion d'honneur à l'un des anciens combattants, combattants, également reçus pour leur service au Canada. Ils ont été Arthur Boone de Perth-Middlesex, qui a servi avec les forces canadiennes sur les plages de Normandie le jour J, et Charles Davis de Windsor-Tecumseh, de Windsor, anciens combattants fiers de la campagne de Normandie. qui a débarqué euh, sur la plage de Normandie. Jour J plus 4, euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer toutes ces personnes et je tiens à les remercier de leur service. Et j'en profite pour féliciter également M. Davis en amont de son centième anniversaire le 27 septembre. Remerciement aux affaires des anciens combattants euh, de cet événement à euh, Windsor qui a fait preuve de beaucoup de dignité et de respect pour nos anciens combattants. Déclaration de député. Député de Davenport, merci. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais vous dire. Quelques mots sur notre système de santé. Nous chérissons notre système de santé publique et le droit de la santé à tous et à toutes, quel que soit leur revenu ou leur lieu d'habitation. Cela fait partie de notre identité en tant que Canadiens. Donc, il n'est guère surprenant que les attaques de ce gouvernement ont provoqué énormément d'angoisse et de peur chez de nombreux Ontariens et Ontariennes. J'en profite ce matin pour dire quelque chose de très précis concernant la décision du gouvernement de déposer une motion d'attribution du temps sur le projet de loi projet de loi 7 sur les soins de longue durée. C'est le projet de loi qui va nier aux personnes âgées et à leurs familles le droit de consentir à l'endroit où ils seront transférés pour les soins de longue durée. Et C'est un, donc une motion qui empêchera la tenue d'audience publique empêchera que nous en parlions en comité, donc les personnes de la province qui s'intéressent à ces questions, c'est-à-dire la plupart des Ontariens, n'auront pas voix au chapitre et très sincèrement, n'auront pas l'occasion de présenter leurs soucis, leurs arguments en ce qui concerne ce projet. de loi. C'est vraiment dommage. Il faut faire mieux dans cet endroit. Ce gouvernement a été élu avec une majorité. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En gros, je les encourage. Je les supplie de donner voix au chapitre à la population, de permettre aux experts de s'exprimer, se d'exprimer leurs préoccupations. Et ce serait l'occasion d'élaborer une bonne loi. Déclaration des députés député de Elgin Middlesex, London, la semaine prochaine marque le début du mois de sensibilisation au, au cancer des, enfa des enfants et pour rendre hommage aux 10 000 enfants qui se battent contre le cancer. Un, un enfant sur cinq ne vont pas survivre. À, ce, à, cette, à cette maladie. J'ai l'exemple d'un enfant dans ma circonscription qui, tragiquement, est décédé le 14 mars après euh, un cancer qui n'avait pas été diagnostiqué. C'était très triste. Elle avait seulement 12 ans. La lutte. 95 des, sur, des survivants, eux, connaissent des problèmes de santé chroniques toute la vie durant leur le cancer chez l'enfant est la, la cause numéro un, cause numéro une de, de mort chez euh, les enfants. Il y a le projet Maggie à la mémoire de ceux qui se sont battus contre le cancer chez l'enfant. J'encourage tous les députés de la Chambre à se pencher sur cette réalité au cours du mois qui vient. J'encourage tous les Ontariens à travailler. À éliminer le cancer chez l'enfant. Merci de votre attention. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Mes commissaires de Nickel Belt continuent d'attendre pour que ce gouvernement tienne sa promesse à offrir des espaces de, en garderie abordables. Comme Général Damasco-Général a, a inscrit son enfant sur une liste d'attente au mois d'avril 2021. Il y a 10, 16 mois, mais n'a pas encore trouvé une place en garderie. Cette jeune femme, se déplacer et, et a, a, de a de fait de la de demande auprès de dix centres, dix garderies, mais elle a les mains vides, elle veut retourner au travail, mais elle ne peut pas le faire sans, sans une place en garderie pour son enfant. Elle a, euh, ensuite, il y a une infirmière autorisée qui a deux jeunes enfants, elle a accepté d'aller à deux garderies différentes par jour afin de pouvoir retourner aux au soins pour un patient, mais elle n'a plus de congé maternité. Elle, elle veut reprendre le travail. Nous avons besoin d'elle, mais elle ne peut pas reprendre le travail avant de trouver du travail des places pour ses enfants. Cela nuit à l'économie ontarienne. Et là, je ne vous ai parlé que de deux personnes, mais il y a, a des a dizaines a de milliers de cas comme ces professionnels-là, puisque ce gouvernement ne tient pas a sa promesse en matière de places de garderie. C'est une solution our simple our qui aiderait our énormément our notre système de santé. Député de Lanark-Frontenac, Kingston. Vendredi dernier, j'ai rejoint le député honorable de Leeds, Granville, Mill Hill et Rideau Lakes, avec des membres du réseau de, du syndrome d'alcool fœtal au Parc pour parler du, du fond, du, de la subvention du fonds Trillium. C'est une subvention sur quatre ans. En 2002 pour aider cette organisation à ouvrir ses portes aux enfants de la scolaire pour travailler avec les personnes atteintes de, de ce syndrome et leurs soignants. Ces personnes subissent ou font des... doivent relever des défis à toutes les étapes de la vie. Ce fonds, cette institution va travailler avec ces personnes et ce réseau va pouvoir construire des relations avec des pères pour mieux travailler et donner voix au chapitre à, à, à, aux personnes atteintes de ce syndrome. Et le réseau permet de tisser des liens avec d'autres réseaux et centres partout dans la province. Et grâce à la subvention du fonds Trillium, ces personnes pourront accéder à ces soutiens afin de réaliser tout leur potentiel. Déclaration des députés d'Orléans. Députés Merci, M. le Président. C'est un honneur que de prendre la parole au sujet d'un événement important qui se déroule dans l'est d'Ottawa, Dapper Day. Troisième dix, samedi de chaque mois d'août, c'était le 20e anniversaire de Yavet, hein. La famille Boyle a perdu son fils euh, à Dapo Ogor à une violence de couteau. La Fondation de paix est née de cette perte et la famille voulait rendre hommage à Dapo, leur fils et frère, mais ils voulaient également catalyser le changement. La capacité de reconnaître et de se remettre est un outil dont nous avons tous besoin en tant qu'individus, mais aussi en tant que collectivité. Ce, cette fondation est un, un organisme sans bureaucratique qui, qui fait la promotion de la résolution de conflits non violents pour construire la voie vers la résilience. On a parlé, beaucoup parlé de résilience, ce que ça veut dire lorsque quelqu'un est trop résilient, par exemple, et, on a par, par, partagé des exemples de résilience. Les participants ont appris des exemples. Malheureusement, on apprend tous les jours de, de violence, de victimes de violences. Néanmoins, la Fondation rend hommage à DAPA Agora en explorant la construction d'une communauté plus saine et sécuritaire. Merci, Monsieur le Président député de Markham-Thornhill. Merci, je suis fier de prendre la parole. Monsieur le Président, je voudrais remercier la population la circonscription la, la plus ethniquement diversi, diversifiée de m'avoir réélu pour un deuxième mandat. Je voudrais remercier tous les députés élus et réélus. Je voudrais remercier personnellement notre premier ministre de son leadership dans la province. Mon succès n'aurait pas été possible sans mon équipe de campagne. J'en profite pour remercier mes bénévoles, ma famille, toute l'équipe. Quand j'ai échappé, à la persécution et quand je suis arrivé au Canada en tant que réfugié, n'avais rien. J'ai perdu presque tout, sauf mes espoirs, mes rêves et, et de pour vivre dans cette remarquable province. Et, et me voilà, me voici élu député à l'Assemblée législative, symbole de la démocratie. Je n'ai jamais pensé que un jour je serais député et adjoint. Pardon. Je remercie mes parents de leur courage. ils C'est eux qui m'ont euh, donné le courage. Je regrette qu'ils ne soient plus avec nous. J'étais ravi d'assister au 25e anniversaire du Centre culturel Vedic dans ma circonscription. Lors de la 43e législature, J'espère qu'on va se mettre au boulot et atteindre nos, atteindre nos objectifs. Merci. Cet été, avec l'association Trias dans ma circonscription. Cette activité, disons, ce, ce, cette association a débuté environ 30 ans de cela afin d'aider plusieurs entreprises et dans les années 1990, ils ont aidé des adultes à avoir accès à l'emploi par rapport au secteur de la technologie. Suite à la crise de 2001, ils ont fait un pivot vers des programmes pour soutenir des petites entreprises. Ils ont huit campus en Ontario et dans les maritimes. Et dans les deux dernières années, ils ont créé un collège en ligne numérique pour offrir des services et des formations. Ils ont plus de 700 personnes, plusieurs facultés. Ils ont font des formations pour plusieurs étudiants quotidiennement et ont employé des milliers, des milliers de PSSP. L'association Trius a reconnu un membre qui est ici présent, le le directeur exécutif John, qui est dans la tribune du public aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la fin de